Alors, les traces qu'a laissé Herbert sur moi, enfin sur mon chemin de lecteur et mon chemin de d'auteur, sont très très importantes parce que c'est un des textes de science-fiction qui m'a marqué quand je l'ai lu, donc dans les années 74, par là, 73, 74. Il venait, il venait de sortir quasiment. Je pense qu'en France, il est sorti euh, en 5 ans, en 70. Et euh, quand j'ai lu ce, ce, ce livre, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et, et presque naturellement, quand je suis lancé dans ma carrière d'auteur, euh, j'ai tellement été influencé par ce livre que, que je me suis mis à faire du space opéra. Euh, euh, j ai, j ai, euh, en tant que lecteur, j'ai pris une claque monumentale. Et vraiment, ça m'a ça conforté dans l'idée que j'aimais le genre science-fiction. Parce que j'ai découvert aussi à l'université, euh, cette même année-là, en 73 et 74. Euh, J'ai découvert la science-fiction américaine de l'âge d'or par l'intermédiaire d'un cours de littérature comparée et je me suis rendu compte que le genre me plaisait énormément. J'ai commencé par Bradbury, Simac, etc. Puis après, quand Dune est venue, ça m'a conforté dans l'idée que ce genre était, était magnifique pour plein, plein de raisons d'ailleurs, à la fois pour réfléchir sur le, le monde présent, sur le monde futur, sur la, euh, une, une pause des interrogations philosophiques. Et en même temps, ça fait sous forme de divertissement. Donc ça associe plein de choses, euh, le plaisir de, le, de lecteur, le plaisir tout simple de lecteur, la réflexion sur le moment présent et la, la réflexion plus large sur le plan philosophique. Et donc je me suis dit, ce genre a une richesse incroyable. Et d'une était l'illustration de la richesse que vous pouvez donner le gens, vraiment. Parce que le bouquin et le livre, pardon, Et euh, et bourré de citations, de références, euh, et d'une richesse inouïe. Euh, c'est comme rentrer dans une caverne d'Ali Baba on découvre plein de trésors. Le regard que je porte sur la religion euh, dans le livre de Frank Herbert, c'est que, déjà, c'est une religion qui est manipulée, puisque ce sont les sœurs du Gesserit qui utilisent le djihad et la religion qui pourrait être issue d'une religion musulmane, qui, qui se rapproche de la religion musulmane, euh, et qu'il y a déjà eu un djihad qui s'appelle le djihad butlérien, et les sœurs du Bénégéserite vont utiliser ces croyances, enfin cette religion, ce corpus religieux, pour pouvoir amener finalement un changement de dune, un renversement d'une structure plurimillénaire et figée. Et il y a besoin de ce djihad, de la violence, que, que, enfin de l'énergie de que contient le djihad pour renverser cette structure millénaire. Donc son regard, il est celui d'une manipulation quelque part. Euh, même si les Fremen les frémens sont des gens un peu manipulés par le Benégésérith, euh, qui sont chargés d'accueillir euh, celui qui deviendra leur le medib Et donc, il euh, y, a, y a, sur la religion, il y a un regard qui est assez euh, manipulateur, enfin vraiment euh, dans le sens où la religion, c'est pas, ça sert d'instrument politique pour arriver au, à ses fins, à cet ordre qui s'appelle le Benégésérith, même si. Par ailleurs, il y a des, des éléments de chaos qui vont, qui vont changer un peu l'ordre des choses. Il y, a, il y a vraiment une notion de manipulation sur le long terme avec cette religion. Mais en même temps, il y a un regard très pur sur la religion. Seul susceptible, effectivement, il y a cette espèce d'idée qu'on qu retrouve qu dans, dans Joseph Campbell et le héros au mille visages, qu'un héros doit être pur, euh, et que c'est cette condition qui lui permet de renverser l'ordre établi des choses. Et donc Paul, Paul Mouadib, dans le, dans le désert, avec son initiation, va être, être, être quelqu'un d'assez pur, d'assez neuf, d'assez jeune, et va finalement être l'instrument euh, involontaire du Bénégésirite pour renverser l'Empire. Donc, euh, ouais, il y a, pour moi, il l'utilise vraiment comme, comme, comme une croyance, euh, euh, comme une arme, en fait. Entre autres, sur les, les exergues, têtes de chapitres et tout ça, sur... Euh, euh, justement le poids de la religion sur tout ça oui bien sûr ça ça m'a énormément influencé mais <coughs> j'ai envie de dire que Dune c'est un peu un mélange de l'influence de euh, Dune je veux dire a du Silence c'est un mélange de Dune euh, de, de de de de maître chanteur d'Orson Scott Card qui est un que j'adore <coughs> de fondation d'Azimov et de tas de choses comme ça ouais, ouais, ouais. c'est un grand j'ai l'impression qu'en tant qu'auteur de SF, je n'invente jamais rien, que j'emprunte plutôt des chemins qui ont déjà été balisés. J'y mets ma touche perso, mais, mais je, je me coule volontiers dans le sillon creusé par des, des prédécesseurs comme Herbert ou Asimov, ou les Américains de l'âge d'or, parce que j'ai découvert la science-fiction par les Américains de l'âge d'or, donc à la, à la fac, avec ce, ce cours de littérature comparée. Et donc, euh, je, je, pour moi, ce sont les grands, les grands précurseurs, se comporter la, la science-fiction à, à son apogée, et dans lequel je me coule volontiers. Je n'ai pas l'impression d'inventer grand-chose en fait.